Son phare derrière, j'ai l'impression qu'il est en train de me... me cuire le fion. Très bizarre, pas forcément déplaisant, assez inattendu, mais très bizarre, je te, je te dis la vérité. Oh là là, j'ai laissé tomber la doudoune, j'ai laissé les gants d'hiver, j'ai remis le cuir et les... les gants en cuir mais perforés. Sarre, quel plaisir, c'est savoureux. J'aime bien rouler en hiver mais j'avoue que une couche, deux couches, trois couches. Ça devient vite encombrant. Mais c'est ça le charme de la moto, c'est tout ce qui va avec. Allez, BM, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. <rire> Pépé, là, qu'est-ce que tu fais, hein tu fais... Wow. L'horizontale, le bus, carrément. Oh. Je viens d'apprendre que les Daft Punk se séparent. Enfin, ils annoncent un... Ils mettent un terme. À Daft Punk après, vu les producteurs que c'est, les musiciens que c'est, vont sûrement évoluer chacun de leur côté ou encore ensemble, mais plus sur le devant de la scène. Enfin, tu vois, ça veut tout cas les Daft Punk n'existent plus. Alors là, ça me fait, je sais pas, ça fait un truc. Je suis pas du genre à m'attacher aux, aux trucs de groupe, de machin et tout, mais c'est emblématique quand même. Et la vidéo de la séparation. C'est une masterclass, je vous mets le lien dans la vidéo ou au-dessus là On fiche. Une masterclass, franchement, c'est les mecs avec la com' le plus clean qui existe. Clean et impressionnante. Chapeau l'artiste. Ouah wow. Qu'est-ce que c'est que ça Je viens de traverser un nuage. Je pense qu'il y a quelque chose qui crame quelque part, mais... Ça pue, sa merde. Une vanne elle, elle a à 50 sur le périph là d'Ayatsu en plus elle a aucune notion de ligne droite non mais c'est que... mon pote euh... Faut faire des efforts quand même Mais n'importe quoi Il a vérifié la couleur du feu, il a regardé l'automobiliste et la tête haute. Je sais que c'est hyper répétitif, mais comme quoi... Il y a des nids de con très situés très géolocalisés mmh, Je l'ai vu au dernier moment lui Après il était moins profond que ce à quoi je m'attendais au final Mais franchement Paris pour ça c'est insupportable Il y en a certains euh, porte-maillot là ça s'est calmé mais pendant une période Tu passais l'avant-bras dedans mon pote Je me suis fait deux jantes moi Un jeu de jantes avant-arrière Je les ai euh, J'ai fait des plats mais partout c'était possible j'ai fait des plats C'est incroyable Mais non, vas-y quand on s'en fout. Oh. Qu'est-ce qu'il fait Attends, il y a un vélo qui a failli mourir, vas-y. C'est n'importe quoi cette ville. La ville lumière, euh, les gars qui vivent, vas-y te dégage. Ils le sont clairement pas les gens qui vivent, je te jure.